J'ai proposé le thème, le site industriel, euh, intendance ou élément clé de la stratégie. L'élément clé de la stratégie, ça veut dire qu'il faut considérer l'usine, disons, euh, non pas comme l'intendance qui produit ce qu'on lui demande de produire, mais il faut en permanence réfléchir euh, qu'est-ce qu'on demandera demain ou après-demain euh, à l'usine de produire et donc euh, l'organiser en conséquence, pour pas être pris de court lorsque les choses arrivent. Au-delà de la compétence personnelle, c'est une manière d'être, une capacité à, à travailler ensemble dans un environnement extrêmement complexe et évolutif. Qu'est-ce que veut dire performance On associe souvent d'ailleurs performance et résultats, et on se fait aveugler généralement par des sommes de tableaux et d'indicateurs clés d'une entreprise et on n'est que focalisé là-dessus. Or la performance, ce n'est pas le résultat c'est une conséquence. Alors, Ce qu'on met en place à un certain moment, évidemment, plus largement, dans ces journées de printemps de la production pharmaceutique, c'est de faire en sorte justement de témoigner autour de cette capacité à partager les bonnes pratiques. Ce que dit Arnaud, c'est la simplicité qu'il faut mettre au cœur de nos organisations. Là, on arrive à faire en sorte d'obtenir des résultats, et des résultats pérennes. Ça, je pense que c'est une prise de conscience énorme que l'on a depuis quelques années. Nous, industriels, nous prenons conscience que la performance, elle ne pourra se faire qu'au travers des hommes. Ce que nous a décrit ce matin M. Arnaud Gobet, c'est vraiment ce que doit devenir notre référence, nous, dans notre monde industriel, la capacité à capitaliser sur nos hommes. Et les laboratoires inopéra, je pense que c'est un bel exemple de cette réussite. On est la quatrième plus grosse entreprise du Loir-et-Cher en termes de chiffre d'affaires et dans euh, la région centre, on fait partie euh, évidemment des acteurs qui comptent. Aujourd'hui, ce que l'on pense, c'est que la vraie question, elle va se situer autour de comment je suis capable de faire ce que me demande mon client et puis de respecter évidemment ma performance en termes de coût, qualité, délai. Mais comment je fais en même temps ça Je conduis des projets, je fais de l'amélioration continue et je mobilise tous mes collaborateurs pour rendre bah évidemment le site encore plus réactif, plus agile et que les gens développent des compétences et donc on enrichit donc le capital humain de l'entreprise à travers toutes ces démarches qui sont menées et à travers le développement des gens. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un est motivé Ce n'est pas la situation dans laquelle il est mais c'est plus le management qu'il va recevoir, c'est-à-dire la considération qui va venir en retour des investissements qu'il a fait. La performance, c'est le fruit d'une compétence qui multiplie une motivation. Ça demande un, un, un management où les gens euh, d'abord euh, travaillent ensemble les uns avec les autres parce qu'il y a énormément de, de richesses et de compétences diverses qui soient associées à la définition de la stratégie de l'entreprise et je dirais euh, capable de se remettre en permanence en question.